C'est un ordinateur. Trois Farida, c'est quoi mm -hmm. Lit. Trois euh, lits. Lit. Et quatre. Télévision. Télévision. On va écouter maintenant et trouver les, le nom des meubles, des autres meubles. Vous écoutez 30 E. Euh, écoute et trouve le nom des autres meubles. Il y a beaucoup de meubles Oui. Comment ça s'appelle ça en français Je ne connais pas le mot. Pour écrire et travailler Oui. Pour écrire et travailler C'est un bureau. Et le grand meuble pour ranger les livres Comment ça s'appelle C'est une bibliothèque. Et ça Pour mettre sur le mur C'est une étagère. Et là, pour manger, c'est une table. Ah oui, c'est ça. Merci. Alors, donc première photo, c'est quoi Bureau. Bureau, bravo nous. et La deuxième photo, Farida euh, euh, euh, oui, Bip. Oui, Bip, Lio, Bip. Tech, Tech, et trois, Boussi <hello> Il dort sur le lit de mes parents. Donc, il a dit, j'ai un très grand chat, un très joli chat noir. Donc, il a un chat noir. Il est où le chat noir? Chat noir. Ah, le chat noir, mm -hmm. mm -hmm. oh, il y a une e -de cat. a quatre. Black cat. Il est où? Dans la chambre de? Dans la chambre euh, de le canapé Ce c'est pas dans le canapé à la Écoute. Dans la chambre de J'ai un très joli chat noir. Il dort sur le lit de mes parents. Donc, il dort sur le lit de mes parents. Donc, il est dans Et la chambre de qui Et Les, près les parents. Des parents. Et dans la chambre des parents. Dans la chambre. Des parents. Donc, on ne peut pas dire mes parents. On dit uh, of the parents. Donc, elle est dans la chambre des parents. Ok C'est ses parents. D'accord. On est d'accord J'ai aussi un gros chien marron et blanc. Il adore être sur le canapé du salon. Donc un chien marron et un chien marron est et canapé est blanc et blanc dans le, le noir. Le, il est il est où? Dans. Dans? Il est dans, dans. la. Dans la chambre? Oui. Non, ce n'est pas dans la chambre de la mort. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit, mon chat adore le canapé. Où est le canapé? Canapé, les. C'est dans la salle de bas canapé? Salon. Non. Dans la chambre, il y, y en a un canapé? Non, ça c'est un lit. La salon. Ça, c'est euh, un canapé? Non. Ça, c'est quoi? Un canapé. Le salon. Le salon. Très bien. Donc, dans le salon. Sur le canapé. On va le salon à le canapé. Donc, sur le canapé. Mm. Voilà. On va mettre accent seulement comme ça. Comme ça, chambre. Alors, on écoute encore. Mon poisson rouge est dans son aquarium, sur la table de la cuisine. Et le poisson rouge, où est le poisson rouge, Lamar Le, le table, le, la cuisine. Bravo, sur la table de la cuisine. Mais comment on appelle ça ده اسمه ايه لما ده الحوض بتاعهم اسمه ايه ا